Bonjour tout le monde, euh, je me présente. Je suis le professeur Mohamed Lakouichmi, spécialiste en chirurgie marxio-faciale, et je vais vous présenter ce jour euh, ce cours d'anatomie euh, intitulé vascularisation de la face. Nous allons aborder ce chapitre selon le plan suivant. On va tout d'abord parler de la vascularisation faciale artérielle. Avec surtout l'introduction. On va parler de l'artère carotide, carotide externe, qui est l'artère principale de vasculation de l'extrémité céphalique en général et surtout de la face. Puis de ses branches collatérales et on va terminer par ses branches terminales. Puis on va aborder dans un deuxième chapitre la vascularisation finée, vineuse et on terminera par une vascularisation lymphatique. Dans ce premier chapitre, ce premier cours, on va parler de la vasculation artérielle et de la vasculation vineuse. Puis, dans un deuxième temps, on va parler de la vasculation lymphatique et on continuera par un autre cours qui euh, est les muscles possibles de la face. Voilà. La vasculation artérielle de la face dépend pour l'essentiel des branches de l'artère la car carotide externe, la branche de l'artère carotide externe. Comme vous voyez ici, c'est l'artère carotide externe avec ses branches collatérales et terminales que nous voyons ici. L'artère carotide externe est une branche terminale de l'artère carotide commune. Les artères, ont effet, en effet, les artères carotées d'externe droite et gauche, vascularisent les régions antérieures de, du cou, la face, les de la tête et la partie supérieure de l'axe aéro-digestif. Cette vascularisation de la face artérielle est une vascularisation riche et anastomotique, comme nous voyons ici sur ce schéma là les différentes anastomoses se font au niveau de l'orbite, au niveau de la région péribucale, au niveau de la région nasale, au niveau de la région frontale. L'artère carotide externe, quand elle naît, il mesure en moyen 8 mm. de diamètre, puis il va diminuer rapidement du calibre après son origine et surtout après l'émission ou bien après qu'il donne ses premières collatérales. Donc qui l'origine L'artère carotide commune. L'origine de l'artère carotide externe, bien sûr, c'est l'artère carotide commune. En effet, l'artère carotide commune que nous voyons ici, c'est elle qui va se diviser au niveau du bas du, bas, du, du cou. De la base du cou de ton, euh, à un certain niveau, au niveau de bord supérieur du cartilage théroïde, il se divise en deux branches, qui est la branche carotide externe et la, la carotide interne, qui est destinée à l'encéphale. Nous voyons ici sur ce schéma l'artère carotide commune, qui va se diviser au niveau de la base du cou. À peu près au niveau du supérieur du cartilage stéroïde, deux branches, la carotide externe avec ses branches collatérales et la carotide, la carotide interne qui ne donne, donne aucune branche qui est destinée à l'encéphale. Après son origine, nous allons voir le trajet de la carotide externe. Donc, le trajet, il est entéromédial. Tout d'abord, oui, il va devenir entérolatéral. Donc, dans son premier segment, il est entéromédial. Il monte verticalement et s'incline en arrière pour devenir, par la suite, entérolatéral à l'artère carotide interne. Il présente, dans son trajet, de il présente deux parties. Une partie qui est dite cervicale, que nous voyons ici entre ces deux lignes pointillées jaunes et une partie qui est céphalique Donc la partie cervicale qu'on appelle l'artère carotide externe est située dans la loge carotidienne en arrière bien sûr du muscle en arrière du muscle en arrière il est limité par le muscle stéréo on en dehors, Dehors, il est situé en dehors du pharynx, ou du nerf glossopharyngien. Glossopharyngien. En avant, il est situé en avant de l'artère carotide interne et du nerf vague et de la veine jugulaire interne, qui constituent des rapports très importants dans la loge carotidienne. Donc, dans la loge carotidienne, il est situé en arrière du muscle sternocleidomastoidien et en dedans du de nerf crânio-opharyngien. Du pharynx, il est situé l carotide, en dehors du pharynx et de glossopharyngien, et il est situé en avant de l'artère carotide interne, du nerf vague et de la jugulaire interne qui constitue des rapports très importants au niveau de la loge carotidienne. Dans la partie céphalique, l'artère carotide externe, il va être d'abord, dans un premier temps, infra cest c'est-à-dire derrière la parotide, puis intra-parotidienne, et par la suite, il va se superficialiser. Donc, le carotide externe passe sur le muscle digastrique et le muscle stylo mastoïdien que nous voyons ici pour devenir infraparotidien puis intraparotidien. Nous voyons sur ce schéma l'artère carotide externe et ses branches collatérales, ses rapports dans la partie cervicale et dans la partie céphalique. L'artère carotide externe se termine derrière le col du condyle, Une deux branches une branche dite artère maxillaire, qui est une artère profonde et une artère temporale et l'artère temporale, qui est l'artère temporale superficielle, qui va continuer en quelque sorte le trajet de l'artère carotide externe, le trajet vertical de la carotide externe. Nous voyons ici derrière le col de condyle qui est sectionné à ce niveau là. En effet, il se divise à ce niveau là en deux branches. Une branche une branche, une branche profonde, c'est l'artère maxillaire et une branche superficielle, c'est l'artère temporale superficielle qui va continuer continue en quelque sorte le, le, le, le trajet de l'artère carotide externe. L'artère carotide externe qu'on a dit, il va donner au cours de son trajet plusieurs collatérales. Ces collatérales sont, sont l'artère théroïdienne supérieure, qui est la première branche de l'artère carotide externe, puis l'artère linguale, puis l'artère pharyngienne ascendante, l'artère faciale, l'artère occipitale et l'artère oculaire postérieure, avant de se terminer par deux branches, l'artère la maxillaire, maxillaire et l'artère temporale superficielle. Nous voyons ici les différentes branches collatérales que... L'artère carotide va donner surtout dans le segment cervical ou bien la partie cervicale de son trajet. Comme on a dit, l'artère carotide va se terminer au niveau de, derrière le col, de, le col condylien par deux branches terminales, l'artère maxillaire et l'artère temporale superficielle. Quelles sont les branches collatérales de l'artère carotide externe Tout d'abord, la première branche, c'est l'artère théroïdienne, la, la, la théroïdienne, théroïdienne super, supérieure, qui est, à, qui est destinée à la glande théroïde que nous voyons ici à ce niveau-là, ici à ce niveau-là. Puis, il y a une deuxième branche qui est très très importante et qui est destinée surtout à la face, puisqu'on parle de la l'escalation faciale, c'est l'artère linguale. Cette artère, cette branche, qui est au niveau, au niveau du grand de corne, à peu près au niveau de la grande corne de 8 c'est-à-dire juste après la bifurcation, après la naissance de la carotèque externe, juste après, il y a l'artère théroïdienne supérieure et juste après, il y a l'artère linguale. Dans son trajet, il va elle va être collée à la paroi musculaire latérale pharyngie euh, et surtout au contact du muscle yogloss, qui est un muscle lingual très très important. Donc dans son premier trajet, il est profond, la première, la première partie de son trajet il est profonde. Il il est collé à la paroi à la paroi pharyngienne au contact du muscle yogloss. Il se termine au bord du antérieur du muscle yogloss. Par deux artères, c'est l'artère profonde linguale, que nous voyons ici et l'artère sublinguale. Donc, quand nous voyons ici l'artère linguale, dans son premier trajet, il est profonde et il est collé à la paroi pharyngienne. Puis, il va, contour, il, il va passer, et il va cheminer au, plutôt au bord, au contact du muscle iogloss, qui est un muscle lingual très important, pour se diviser en deux branches terminales, l'artère sublinguale, destinée à la glande sublinguale que nous voyons ici et la partie ventrale de, de la langue et bien sûr l'artère profonde de la langue qui est destinée au, à la langue en général. Au cours de son trajet, l'artère linguale va donner une branche supraïudienne et des branches dorsales de la langue que nous voyons sur ce schéma. Une autre, une autre branche collatérale, la troisième, c'est l'artère pharyngienne ascendante, comme son nom l'indique. C'est une branche qui est verticale, qui est ascendante. Elle n'est presque au même niveau que la branche collalanguale, que, que c'est-à-dire au niveau du bord, du bord antérieur de, de, de, de, de, de l'océan. Puis il monte verticalement contre la paroi latérale du pharynx. Il se termine, ou il se termine, euh, ce trajet vertical, il est appliqué sur le pharynx. C'est une euh, artère essentielle du pharynx. Il est destiné essentiellement au pharynx, comme son nom l'indique. Après euh, de son terminus, la pharyngienne ascendante va donner naissance à une branche meningie qui pénètre dans le crâne par le tronc déchiré postérieur et va se ramifier dans la dure mère qui trapece les fosses occipitales inférieures. Vous voyez sur ce schéma-là l'artère pharyngienne ascendante, son trajet et ses branches. Donc, l'artère faciale, comme son, son nom l'indique, il est destiné surtout à la face, à la vasculation du tégument de la face. Il naît au-dessus de la linguale, à peu près au niveau de la grande corde de Dans son trajet, il présente deux parties. Une partie qui est profonde, collée à la paroi latérale du pharynx, et une deuxième partie qui est superficielle, et après avoir contourné l'angle mandibulaire. Donc, dans sa première partie qui est profonde, l'artère faciale passe son le ventre du muscle digastrique et le muscle styloïdien et contre la paroi latérale du pharynx comme euh, l'artère linguale. il va contourner à ce niveau là la glande submandibulaire en dedans et en rond c'est à dire qu'il va passer en dedans de la glande submandibulaire pour contourner l'angle mandibulaire et il devient superficiel euh, à ce niveau là il devient surcutané dans le sillon nasogénien il se termine au niveau de l'angle interne de l'œil donc l'artère faciale présente plusieurs branches collatérales tout d'abord l'artère palatine ascendante qui vascularise le palais le pharynx la tensée palatine et la trompe auditive. Donc euh, un deuxième, une deuxième branche de, de, de, de l'artère la, de faciale dans son, premier par, dans son premier partie qui est profonde, dans sa première partie ou dans son premier tragique qui est profonde, c'est le rameau Comme son nom l'indique, il est destiné, destiné euh, au tensé palatine. Puis il y a l'artère submentonière que nous voyons ici à ce niveau-là, qui est donnée à la glande submandibulaire et au plan buccal et au menton. Puis il va donner à ce niveau-là les, les artères coronaires labiales qui vont constituer ce qu'on appelle le cercle labial en astomosant les branches droites du bro avec les branches grosses. Il donne également des branches musculaires destinées aux muscles de la face. Et il va donner également des branches cutanées, ou bien des artères cutanées pour la, pour la peau faciale. Donc l'artère faciale, dans plusieurs branches, plusieurs collatérales, dont certains sont profondes et dont certains sont superficielles Toujours de les branches collatérales de, de, de, de l'artère faciale, l'artère faciale va se terminer au niveau de l'angle interne à ce niveau-là, par l'artère angulaire, c'est l'artère angulaire qui va anastomoser, euh, en quelque sorte, euh, qui va anastomiser les branches du système carotidien interne, du système carotidien externe. C'est-à-dire, il va entrer en et il va s'anastomoser avec l'artère dorsale du nez, qui est une branche de l'artère ophtalmique. l'artère ophtalmique est une branche, c'est la seule branche c'est la branche terminale de l'artère carotide interne. Et comme ça, l'artère faciale va se terminer au niveau de l'angle interne de l'œil. Il va, va s'anastomoser avec une, une autre branche, qui, l'artère dorsale du nez, qui vient de l'artère ophtalmique. Lui-même, c'est une branche terminale de l'artère euh, carotide interne. l'artère faciale, nous allons voir une autre artère eh, collatérale, c'est l'artère occipitale, comme son nom l'indique, il est destiné à l'occipite c'est à dire à la région postérieure de, du scalp il nie au niveau de la face postérieure de l'artère carotide externe à la hauteur, à peu près au même hauteur que l'artère faciale dans son trajet, il est à d'abord vertical, il suit le ventre postérieur du muscle digastrique jusqu'à l'os occipital que nous voyons ici Vous voyez son tragique est à la fois dans un premier temps il est vertical il va suivre le ventre postérieur du digastrique puis il va se terminer au niveau de l'occipite il donne plusieurs collatérales des branches musculaires destinées au muscle sternocléido-mastoïdien de des branches mastoïdiennes destinées à la mastoïde et des branches auriculaires, et bien sûr, il y a des branches qui sont destinées à l'occipite, ce qu'on appelle les branches, la branche occipitale, ou bien les branches occipitales. Il y a également une autre branche qui est destinée au mineur, c'est la branche méningine, et elle se termine au niveau du scalp occipital par des branches qui sont à la fois médiales et latérales, assurant ainsi la vasculation dans l'occipite. La dernière branche collatérale de l'artère carotide externe, c'est l'artère auriculaire postérieure. Il naît au-dessus du ventre postérieur du muscle dégastrique. Dans son trajet, il est tout d'abord vertical, rétro-auriculaire. Il se termine au niveau par des branches auriculaires et des branches occipitales, à ce niveau-là. Nous avons maintenant terminé avec les branches collatérales de l'artère carotide externe. Nous allons maintenant voir les branches terminales de l'artère carotide externe, qui sont deux branches, l'artère temporale superficielle et l'artère maxillaire. Donc, tout d'abord, l'artère temporale superficielle, il nie derrière le col du, du condyle à ce niveau-là. En effet, l'artère carotide externe se, se termine au niveau derrière le col de condyle en se bifurquant ou bien on se divise en deux branches. Une branche profonde qui est l'artère une branche, et une autre branche, la branche temporale superficielle qui est au début profonde, puis il va devenir superficielle rapidement. Dans son trajet, tout d'abord, l'artère temporale tout d'abord, l'artère temporale superficielle sort de la parotide derrière le col du condyle mandibulaire. Dans son trajet, il est tout d'abord vertical, pris au entre le tragus et l'articulation temporomandibulaire. mondibulaire. À ce niveau-là, il devient palpable, on peut la palper, on peut prendre le pot du temporal superficiel. Il donne euh, certaines branches, dont branches collatérales, dont l'artère transverse de la face, l'artère zygomatique qui participe au cercle artériel périorbitaire. Il donne également l'artère temporale profonde moyenne pour le muscle temporal, les artères auriculaires antérieures pour le tragus, le lobule et la racine de l'hélix. et cette artère temporale superficielle se termine en se divisant en deux branches principales qui est l'artère temporopariétale, que nous voyons ici et l'artère temporoparéétale et plutôt il va se diminuer en deux branches, la, la, la, temporo, la temporopariétale que nous voyons ici et la temporofrontale, et l'artère temporofrontale, vers le rameau frontal de l'artère temporale superficielle. L'artère temporale superficielle va permettre la vascularisation de la matière supérieure de la face et la partie antéro-latérale du cuir chevelé. Nous voyons ici l'artère temporale superficielle qui contient en quelque sorte le trajet vertical de l'artère carotide externe et qui va donner plusieurs collatérales dont certains vont vasculariser même le, le périorbite. Et euh, il se termine en deux branches, l'une c'est le rameau frontal ou bien le rameau parietal. La deuxième branche terminale de l'artère carotide externe et est l'artère maxillaire. C'est une artère profonde. Il naît comme, comme la, la temporale superficielle en arrière du col du condyle mandibulaire. Dans son trajet, elle présente un trajet sinueux, profond, complètement profond. Tout d'abord dans la fosse infratemporale, puis la fosse ptergopalatine. Il contracte des rapports très intimes avec les branches du nerf régimen, également des rapports très intimes avec le muscle ptéroïdien latéral. Que nous voyons ici, le muscle ptéroïdien latéral, avec un trajet sinueux de l'artère maxillaire. Euh, au cours de son trajet-là, il va donner plusieurs collatérales que nous en voyons tout à l'heure. Voilà la branche sur ce schéma l'artère la, la, maxillaire avec, ses, branches, avec ses, ses nombreuses branches collatérales. Voilà, certains de ces branches collatérales sont ascendantes, comme nous voyons ici. Euh, certains sont ascendantes supérieures comme la méningie moyenne, l'accessoire, la, la, les temporales, les profondes. Certains sont maxillaires destinés à l'os maxillaire parmi lesquels il se termine avec des, des branches alvéolaires qui sont postérieures, antérieures, des branches buccales et il va, donner, il va se terminer en donnant des branches infra-orbitaires. Il va donner à côté de ces branches ascendantes des branches qui sont antérieures, des, des branches qui sont inférieures tout d'abord sur l'artère mandibulaire que nous voyons ici la palatine descendante, la macétèque, l'artère macétèque qui est destinée à l'artère et et il va donner également des branches qui sont postérieures, qui sont ptergopalatines. En fait, l'artère la maxillaire, c'est une artère qui est très très importante dans la vasculation profonde de la face et généralement de la base du crâne. L'artère maxillaire se termine par une branche terminale qui est l'artère sphinopalatine. Pour, qui est destiné à la cavité nasale. En effet, l'artère euh, sphénopalatine va, va permettre la vasculation de l'os maxillomondibulaire et l'os nasal. L'artère maxillaire profonde, l'artère maxillaire est une artère qui est profonde de la face. Euh, ses branches qui sont à la fois buccales, infraorbitaires, s'anastomose avec l'artère faciale et participent à la vasculation de la joue, les de la joue. Comme ça a été dit au début, la vascularisation artérielle faciale est une art vascularisation qui est à la fois riche et très anastomotique. En effet, euh, l'artère ophtalmique va se terminer par l'artère dorsale du nez, qui va s'anastomiser l'artère dorsale du nez, qui s'anastomise avec l'artère angulaire. Qui est, une, qui est une sorte de terminale de, de la faciale. Et comme ça, on a les branches terminales de l'artère ophtalmique, qui est l'artère supraorbitaire, supra infra infratroculaire, vont vasculariser la région frontale et glabulaire. L'artère nasale va s'anastomiser avec l'artère angulaire et l'artère dorsale du nez Toutes ces artères s'anastomosent entre elles et avec les branches nasales de l'artère faciale. Comme ça, on aura plusieurs cercles anastomotiques au niveau de la face qui se font à la fois entre les branches, euh, entre les, les, les, les branches artérielles droite et gauche et entre le système, euh, le système carotidien externe avec ses, branches, euh, avec ses branches collatérales et ses branches terminales et le système carotidien interne euh, par l'intermédiaire de l'artère ophtalmique qui s'anastomose à ce niveau-là. Et nous voyons ici la vascularisation sur cette coupe là, sur ce schéma là, les anastomoses qui, sont, qui se font euh, à, à, à, à, plusieurs niveaux, euh, à plusieurs niveaux, au niveau de la face, entre les différentes branches artérielles. Quelles sont les implications cliniques de cette vascularisation de la face Bon, comme euh, n'importe quel système, le système artériel présente plusieurs pathologies euh, qui peuvent être d'origine congénitale ou acquise. Parmi les, les malformations qu'on peut avoir, on peut avoir des anévrismes. Et parmi les moyens, ou bien les moyens pour explorer euh, -à -dire cette vascularisation, si on met en évidence ces malformations, on utilise ce qu'on appelle l'artériographie. Cette artérographie que nous voyons, ces clichés là de l'artéglie qui montre un angiome, nous voyons ici, et qui va mettre en évidence euh, cette, cette pathologie-là. Donc c'est euh, parmi les moyens euh, pour explorer plus ou moins le, les vaisseaux, les artères et bien sûr les veines. En conclusion, en ce qui concerne la vasculation artérielle, de la face, vous devez toujours se souvenir comme quoi c'est une vasculation qui est à la fois riche, parce qu'elle est assurée par plusieurs faissons et elle est anastomotique à plusieurs niveaux. Elle dépend essentiellement du système carotidien, surtout externe, mais également interne par l'intermédiaire de l'artère dorsale du nez, qui est anastomose, le système carotidien interne et le système carotidien externe. Cette vascularisation, il est, il est à la fois superficielle et profonde et largement communicante. Et voilà, on a euh, terminé avec la vasculation artérielle. On va passer maintenant à la vasculation vineuse avant de terminer avec la vasculation lymphatique. La vasculation vineuse, bien, le retour, ce qu'on appelle communément le retour vineux, est assuré par la veine jugulaire interne, la veine jugulaire externe, la veine jugulaire antérieure, qui aboutissent à la veine subclavière. La veine jugulaire interne, qui est une veine très importante, euh, c'est la plus volumineuse veine du cou, d'une longueur d'environ 15 cm. Il permet de drainer l'encéphale et le crâne, la face et le cou. Bien sûr, dans son trajet, il sort du foramen jugulaire, passe entre la mastoïde et l'angle mandibulaire, puis il descend dans de la, la gaine carotidienne et il se termine au niveau de la base du cou, formant avec le, la veine sub, subclavière le veineux brachio céphalique nous voyons ici la veine jugulaire interne qui sort à son niveau de foramen jugulaire, qu'elle descend verticalement de la gaine, ou bien la, la gouttière jugulaire, et se termine à ce niveau avec le tronc le tronc Quels sont les affluents de la veine jugulaire interne Il y a plusieurs affluents. Nous allons voir que l'essentiel. Tout d'abord, la veine linguale. Comme son nom l'indique, il draine. il draine la langue et les régions submandibulaires. Il y a la veine, deuxième veine, c'est la veine faciale. C'est une veine très, très importante. Parce il est avec l'artère faciale, le pédicule facial. Il naît au niveau de l'angle interne de l'œil, en arrière de l'artère faciale. Il longe le masséter et l'angle mandibulaire il va contourner la glande submondibulaire par en dehors. C'est-à-dire, il va passer en dehors de la glande submondibulaire. L'artère faciale passe en dedans, la glande Par contre, la veine, elle passe en dehors du glande submondibulaire. Et il se termine dans le tronc tyron lingon facial. Il draine les parties molles de la face, le masque facial musculo-cutané. Parmi les autres veines, il y a les veines pharyngiennes, la veine les veines pharyngiennes plus les veines théroïdiennes moyennes et d'autres veines. Une deuxième veine très importante, c'est la veine jugulaire externe. Cette veine, on peut la voir sur, sur, chez les sujets maigres et il est visible sur la peau cervicale. Il draine surtout les régions superficielles de la tête, les régions profondes de la face et postérieure et latérale du cou. L'origine de la veine est. Il se fait au niveau du col du condyle par deux veines, c'est la veine temporale superficielle et la veine maxillaire. Souvenez-vous que euh, car la carotide externe se termine en deux artères, c'est l'artère temporale et l'artère la maxillaire. La veine externe, par contre, la veine jugulaire externe, naît au, au, que que que au même niveau par la veine temporale superficielle et la veine maxillaire. Dans son trajet, il est tout d'abord superficiel sur la face externe du muscle sternoclidomastoïdien et il reste superficiel, il ne devient plus jamais profond et Il se termine au niveau de la base du con, au niveau du tronc vino céphalique comme la veine jugulaire interne. Nous voyons ici la veine jugulaire externe qui a un trajet superficiel sur la peau et qui se termine à peu près... La même chose que la veine jugulaire interne. Les veines d'origine de la de la jugulaire externe, c'est la temporale superficielle et la maxillaire, comme on a dit. Euh, les affluents de la veine jugulaire interne, euh, externe, il reçoit plusieurs veines. Ce sont d'abord les veines occipitales, les veines auriculaires postérieures, la transverse du cou, les veines musculaires. Et des veines rétromandibulaires, ou bien la veine rétromandibulaire qui unit plus ou moins la, la, qui, qui une la veine jugulaire externe à la veine faciale. La troisième veine, c'est la veine jugulaire antérieure. C'est une veine qui est également superficielle et visible sur la peau cervicale, comme son nom l'indique, antérieure, c'est-à-dire située au niveau de la partie antérieure du cou. Son origine, ce sont les veines submoyennes superficielles. Son trajet il est superficiel à la face antérieure du cou, un peu en dehors de la ligne médiane, et il se termine au niveau de la base du cou dans la veine subclavière, parfois dans la veine jugulaire externe. Ses affluences sont les veines submoyennes et les veines musculaires et cutanées. Une autre veine, c'est la veine jugulaire postérieure, elle est profonde et elle draine surtout l'oscale postérieure. Et elle naît du plus extrême et se termine dans le confluent veineux juguleux subclavière. Ici, c'est la veine jugulaire antérieure que nous voyons ici. Il vient de, de, de, de, de, par les affluents, ce sont les ce sont les veines submontonnières et se termine à ce niveau-là. Vous le voyez ici. Ce niveau de la veine, de la vasca, de le retour veineux, la, la, la, la jugulaire interne est la veine principale du drainage. Euh, du drainage vineux pour la vasculation lymphatique on va la traiter avec un autre l'autre chapitre qui est le muscle possible de la face Alors bonjour donc on, on va continuer notre, notre cours à ce niveau-là, on va parler maintenant de la circulation lymphatique. De quoi est composé ce système lymphatique Le système lymphatique comprend des tissus, des cellules et des liquides dont le rôle principal est la défense de l'organisme contre quoi Contre les infections les agressions et autres. De quoi est composée cette circulation lymphatique Elle est composée, bien sûr, comme vous le connaissez, ou bien vous l'avez vu dans notre cours, d'un réseau de vaisseaux lymphatiques qui contient le lymphe. La lymphe est la même composition que, la plasma, que, que, que, que, le, que le plasma, sauf qu'il est riche en lymphocytes et en macrophages. Il est composé également des organes, dont la rate, le thymus, les amygdales, les ganglions lymphatiques et des follicules lymphoïdes qui se trouvent essentiellement au niveau de l'intestin. Comme vous voyez ici, on a ici des noms qui sont reliés par des vissons et on trouve ici une circulation composée bien sûr euh, qui, qui, qui est presque parallèle à la circulation euh, veineuse et artérielle. Donc, leur rôle principal, comme on a dit, c'est la défense de l'organisme contre toutes les agressions, quel que soit leur type, infectieuse ou autre, et, mais également, ils permettent de, de maintenir le volume sanguin en récupérant le volume interstitiel. Comment cela se passe? En effet, au niveau des capillaires, au niveau des capillaires, qu'est-ce qui se produit, qu qui se produit Il se produit une perte de beaucoup de systèmes de liquide plasmatique. Une réabsorption partielle se fait bien sûr au niveau des vinules et le reste va être réabsorbé par de liquide, le reste du de de, de liquide interstitiel va être réabsorbé et récupéré dans la circulation par la circulation lymphatique. Donc, La vasculation lymphatique de l'extrémité céphalique est constituée essentiellement de nœuds lymphatiques, ou ce qu'on appelle les lymphocentres, et bien sûr des vaisseaux lymphatiques qui relient, sinon entre eux. Deux lymphocentres existent pour l'extrémité céphalique. Celui de la tête et celui du cou. Ils sont reliés l'un à l'autre, voire même en continuité l'un avec l'autre. Les lymphocentres de la tête se drainent dans les lymphocentres du cou. Les lymphocentres du cou se terminent à droite dans le conduit lymphatique droit et à gauche dans le conduit, dans le conduit thoracique. Les lymphocentres de la tête sont regroupés sous forme d'un cercle à la base de la tête. C'est ce qu'on appelle communément le cercle de Poirier et Cnur. Ce cercle est constitué par six groupes lymphatiques. Tout d'abord, les noms occipitants, les noms mastoïdiens ou rétro-héroculaires, des parotidien parotidiens. Les noms en en rapport avec le pédicule facial, d'accord La veine et l'artère faciale. Les noms submandibulaires, c'est-à-dire en rapport avec la glande sub submandibulaire ou la glande somaxillaire, c'est pourquoi on les appelle parfois les noms Et puis les noms submontons, au génien, sous le menton. Si nous... Se drainent dans les no cervico cervicaux le long de la veine jugulaire interne. Les lymphocentres du cou reçoivent ainsi la lymphe de la tête et s'organisent en deux raisons, un raison superficiel et un raison profonde. Les non superficiels sont les lymphons superficiels antérieurs situés le long de la veine jugulaire antérieure, c'est-à-dire ils suivent le trajet de la veine jugulaire antérieure. Les lymphons non superficiels postérieurs le long de la veine jugulaire externe, comme nous voyons ici, ont superficiel de la muscle sternocleidomastoidienne. Et puis, ces lymphosons superficiels sont connectés aux lymphones non profonds du con qui sont situés le long de la veine jugulaire interne située dans la, la, la gouttière jugulocarotidienne. Les lymphones non profonds antérieurs sont tout d'abord sont juxtafissérants, c'est-à-dire à proximité de la ligne médiane, ce sont les lymphonons pré pré-trachions en rapport avec la trachie, paratrachions, récurrentiels, hétéroïdien, au contact de l'axe viscéral du cou, les lymphonons superficiels postérieurs, les lymphonons profondes postérieurs, ils sont situés le long de la veine jugulaire interne, en avant et en dehors d'elle, sur le muscle sternoclidomastoïdien, C'est l'axe principal de drainage de la lymphe, des, lymphos, des lymphocentres de la tête et du cou. Les, lymphos, les lymphocentres du cou se terminent à droite, comme on a dit, dans le conduit lymphatique droit, et à gauche, dans le conduit thoracique. Donc, pour résumer, il y a les lymphocentres, superficielles et les lymphonons profondes qui se soutiennent le long de la veine jugulaire interne. Les lymphonons euh, superficiels, que ce soit le long de la veine jugulaire antérieure ou de la veine jugulaire externe, se terminent ou bien se, joignent, se rejoignent, euh, rejoignent les lymphonaux euh, profondes qui sont situés dans dans, au long de la de la veine jugulaire interne. Donc, pour un petit peu résumer euh, sur l'infocentre euh, de la tête et du cou, il existe une classification qui est à la fois clinique, anatomique, c'est-à-dire radiologique, et qui a des implications cliniques fondamentales. Parce qu'elle permet aux différents intervenants de la présence, surtout des cancers de la tête et du cou, de communiquer et leur permettre un langage sémiologique communément connu par tous les praticiens qui s'intéressent à la prise en charge des cancers. Ainsi, sept niveaux de lymphonome cervicaux, ils sont notés 1 à 5, 1 à 7 selon, la, selon, selon les chiffres romains, ont été définis, cet niveau, niveau de, de, de, de l'info non-servicaux ont été définis dans la classification, cette classification, euh, c'est la classification de l'American Academy of Auto Laryngology Head and Neck Surgery, ce qui concettait, comme on a dit, la référence de la prise en charge du cancer de tête et du cou. Il permet ainsi une st standardisation nécessaire et indispensable à une compréhension entre les spécialistes intervenant dans cette prise en charge, euh, c'est-à-dire chirurgiens, radiologues et oncologues. Donc, cette classification comprend, comme on a dit, plusieurs niveaux. Tout d'abord, le niveau 1, comme possible divisé en deux niveaux un niveau 1A. Qui, est le, qui comprend les lymphonaux du groupe somontonier, que nous voyons ici. Puis le niveau 1B, qui comprend le groupe submandibulaire, Puis un niveau 2, subdivisé également en deux niveaux. Un 2A, c'est le groupe supérieur de la veine jugulaire interne, situé au-dessus du tronc térolango-facial et le groupe 2 du l'enfant de la chaîne accessoire ou rétrospinal, ou en rapport avec le nerf spinal c'est pour ça qu'on appelle rétrospinal un autre niveau c'est le niveau 3 c'est le groupe moyen des lympho de la veine interne situé comme on a dit au-dessus du tronc térolango-facial et au-dessus du muscle homoïdien qu a, qui, qui passe par là. Le niveau 4, c'est le groupe inférieur du lympho de la veine jugulaire interne. Le niveau 5, c'est le groupe de la chaîne spénale entre le muscle sternocleomastoïdien en avant. Et le muscle trapèze en arrière. Et puis, les autres niveaux, c'est le niveau 6 et 7. C'est le groupe pré en rapport avec la trachie, et pré-laryngée. Et un autre niveau, c'est le niveau 7, c'est le groupe midiastino. Ainsi, on termine cette première partie de la vascularisation lymphatique qui est une vascularisation extrêmement riche et complexe. Il est impliqué, bien sûr, donc, comme on l'a dit, dans les processus infectieux et tumoraux.